La coopération internationale sur la santé est beaucoup plus ancienne que celle sur le climat parce que les problèmes de santé ont été identifiés de très longue date. Donc la création de l'OMS en 1948, et puis derrière ça beaucoup beaucoup de travaux. Euh, la prise de conscience du, du, de la crise climatique est beaucoup plus récente. Donc euh, je pense qu'à euh, contrario, on peut observer que le GIEC fonctionne bien et qu'il a une certaine puissance de communication que peut-être une agence plus ancienne comme l'OMS a un petit peu perdu malgré ses qualités. Donc euh, effectivement deux sujets qui sont très entremêlés, je rappelle que euh, ça a été euh, précisé dans un article récent du Lancet que certains pays dépensent plus en subventions aux énergies fossiles qu'ils ne dépensent sur leur propre budget de santé, euh, alors même que la, la, la, la crise climatique a un impact très grave sur, sur, le, sur la santé. Donc euh, vraiment je crois deux sciences qui sont des sciences différentes, euh, qui ne sont pas perçues de la même façon par le, par le public, des agences ou des institutions internationales qui n'ont pas le même âge, mais on va certainement aller vers une convergence des deux, des deux types d'actions.